Donc on va, on va reprendre et on va passer rapidement ces vieilles technologies à 10 mégabits par seconde, juste au cas où vous les rencontreriez encore, pour voir un peu l'évolution. Mais aussi, il y a des restes de ces technologies, donc on va, on va les voir. Donc déjà, au niveau d'Ethernet, quand on donne une technologie, on utilise des acronymes bizarres genre 10 basse T. Donc qu'est-ce que ça veut dire 10 basse T Ça veut dire qu'on a un média qui est à 10 mégabits Mbps. Alors on peut avoir d'autres vitesses. On peut avoir 100 mégabits, 1000. Bon après il y a trop de zéros, on a du mal à les compter. Donc on dit 10G, 40G ou euh, 100G qui donne donc G pour giga. Ensuite on a base. Base qui va donner le type de modulation que l'on va utiliser sur le média. Donc on a broad, base et hippon. Donc on parlera, on verra surtout nous base. Codage en bande de base. Ça veut dire que l'on va utiliser l'ensemble des fréquences disponibles sur le support. Donc généralement, ce sont des jolis signaux carrés avec euh, du codage comme on a vu euh, l'année dernière, par exemple plus VV, moins V volts pour coder des 0, et des 1. Donc si on prend Fourier, on a un nombre infini de fréquences vu qu'on a un signal carré. Donc, on utilise tout pour, euh, uniquement pour cette transmission. Et l'autre solution, on verra, pour monter en débit, des fois, on va utiliser d'autres codages. Mais en gros, base veut dire tout le support n'est utilisable que par Ethernet, et on ne peut rien mettre d'autre. Et ensuite, on a la technologie. Alors, historiquement, on avait des chiffres, comme 5 ou 2. Donc, quand on a du 10 base 5, ça voulait dire qu'on avait un coaxial qui pouvait faire 500 mètres de long et deux on avait un coaxial qui pouvait faire 200 mètres de long donc maintenant c'est des technologies dépassées donc on va trouver surtout des noms avec des Tx ou fx ou d'autres noms barbares qui vont dire comment on va coder l'information au niveau de la paire torsadée et surtout au niveau des fibres optiques savoir si on utilise du monomode du multimode et la portée donc du, du signal alors ce qu'on va regarder rapidement, c'est le 10 base 5, donc la première technologie qui a été normalisée, qui est basée sur du coaxial. Donc ici, vous avez un exemple de coaxial, donc longueur maximum 500 mètres. Et quand on veut connecter un, un équipement, on perçait le coaxial et on allait mettre ce qu'on appelle une prise vampire, c'est-à-dire qu'elle allait récupérer l'âme du câble, donc la partie sur laquelle on va avoir le signal, et... Et la masse. Derrière ce, ce vampire, on branche un transceiver qui va effectuer réellement le codage et on a un câble de descente qui peut faire jusqu'à une cinquantaine de mètres et qui permet donc d'aller jusqu'à la carte au réseau. Donc, ça, c'était l'architecture euh, initiale. L'inconvénient du 10-5 c'est que le câble était difficilement euh, pliable. Donc, ce n'était pas très souple pour pouvoir mettre les équipements. On devait les séparer de 2,50 m, donc, ce qui fait qu'on avait peu de, de facilité pour le connecter. Donc, après le 10-Bas-Tac, on a eu le 10-Bas-2, qui lui permettait simplement de connecter sur 200 m, mais on avait un câble coaxial souple qui permettait de connecter directement à l'équipement blanc que vous voyez ici, donc, qui est le transceiver. Et derrière ce transceiver, on pouvait aussi avoir le drop cable, euh, cable jusqu'à la, la carte Ethernet. Alors, ces technologies sont montrées très peu fiables, parce que chaque bus, chaque câble, ici, coaxial, devait être terminé par une impédance. Et donc, si au niveau de, cette, de la prise exemple, du 10 base 2, vous aviez un faux contact, eh bien, on ne se retrouvait pas avec deux partitions d'un réseau Ethernet, mais on avait un réseau qui ne marchait pas parce qu'évidemment, à un bout, on n'avait pas d'impédance. Ce qui fait qu'un câblage 10 basses 2 ou 5 est très peu fiable parce qu'il suffit de débrancher un câble et on coupe, on paralyse le réseau. En plus, c'est un câblage très spécifique à Ethernet. Donc quand on construit un bâtiment, il faut savoir que l'on veut mettre de l'Ethernet dans, dans les pièces. Donc, c'était une techno qui a eu pas mal de succès, mais comme elle ne permet pas de monter en débit, on reste à 10 Mbps, et qu'elle manque de souplesse et d'universalité, eh bien, elle a été abandonnée. Alors, juste, parce qu'il n'y a pas assez d'acronymes dans ce cours, je vais en, en rajouter. Donc, voilà un peu la, la vision de la couche réseau. Donc, ici, vous avez les couches OSI, la couche MAC, mais en dessous, donc, vous avez différentes euh, sous couches on ne va pas rentrer dans les détails mais en gros ce qu'il faut voir c'est que ici tout en bas en dessous du physical media attachment en fait vous avez ici une interface qui va être dépendante de la technologie par exemple ici je vais avoir un câble une prise bnc pour me connecter au support ensuite ici on a une couche qui est indépendante de la technologie par exemple l'interface la prise qui était donnée par le câble de descente ici, donc c'est une prise car branche, -branche était c'était universel, et on pouvait brancher n'importe quel type de transceiver qui permettait d'aller vers n'importe quel type de, de support. Donc cette partie-là qu'on appelle le, le transceiver. Alors, cette techno a été remplacée par une topologie en étoile autour d'un équipement qu'on appelle le hub, alors hub en, en anglais ça veut dire moyeu, donc une roue, vous avez l'élément central et vous avez donc euh, les rayons qui vont vers le moyeu. Donc l'idée est la même ici, vous avez le hub qui est l'élément central et les rayons, les spokes en anglais, qui sont donc les, euh, les câbles qui partent de cet élément central pour aller vers les équipements. Alors quel est l'avantage de ce genre de choses C'est déjà une certaine robustesse. Parce que si je débranche un câble, eh bien, je ne coupe pas l'ensemble du réseau, je me déconnecte uniquement du, du réseau, mais je n'embête pas les autres. Donc ça, c'est un avantag premier avantage. Deuxième avantage, eh c'est que ce câblage est normalisé. Et donc, je vais avoir sur les murs, donc ici on peut en, en voir, une prise RJ45 qui va me permettre d'aller vers un équipement. Donc j'ai au maximum 100 mètres de câble vers une armoire de câblage où je vais mettre un équipement actif. Donc je peux utiliser cette prise soit pour faire de la téléphonie, si je branche dans l'armoire de câblage sur un PABX, soit de l'Ethernet si je le branche sur l'Ethernet, soit du Token Ring si je le branche sur le Token Ring, soit de l'ATM si je le branche sur l'ATM, soit du RNIS, etc., etc. Donc toutes les technologies réseau vont avoir le même type de câblage et donc quand un architecte définit un, une pièce... Il va simplement dire, je mets une prise rj 45 comme il met une prise de courant. Et on n'a pas besoin de dédier, au moment de la construction du bâtiment, le, la prise à une technologie de réseau. Donc ça, ça la rend intéressante. Et c'est pour ça que les premières technologies Ethernet utilisaient du câble qui était celui utilisé par la voix. Donc, et on peut monter jusqu'à 10 Mbps sans, sans trop de problème. Aller plus loin... Ça posera des problèmes sur ce type de câblage. Alors, par contre, si j'ai cette topologie en étoile, d'un point de vue pratique, je vais émuler un, un, un bus. Donc ici, quand vous avez un équipement qui envoie un signal, eh bien, le hub, en fait, est un répéteur qui va répéter le signal sur chacun de ses ports et toutes les stations vont le recevoir. Donc, on peut imaginer la même chose. C'est équivalent un bus partagé, où vous avez une station qui émet, et toutes les autres qui reçoivent. Donc, l'avantage, c'est qu'ici, je ne change pas grand-chose au réseau. Si je reprends l'acronyme la, qu'on a vu tout à l'heure, j'ai juste à changer le transceiver. Au lieu d'avoir un transceiver qui va vers du 10 base T, ou, euh, pardon, qui va vers du 10 base 5 ou du 10 base 2, eh bien, là, je fais un transceiver avec une prise RJ45, et je vais sur un hub, mais je ne change absolument pas les couches hautes d'Ethernet. De, euh, donc c'est relativement transparent et ça utilise donc du, du câblage classique. Donc ça c'est l'intérêt de ce genre de choses. Alors évidemment la collision là n'existe plus vraiment puisque j'ai un support dédié et si on a deux équipements qui émettent en même temps, et eh bien simplement le hop va détecter cette simultanéité et va générer sur les prises un signal émulé qui ressemble à une collision. Et comme ça, tout le monde verra la collision et donc pourra réagir de la même manière que sur un coaxial. Donc cette technologie a permis d'être beaucoup plus conforme aux règles de, cette, euh, de câblage, mais surtout, cette technologie est la voie ouverte pour l'évolution du réseau, en supprimant l'algorithme la CSMA/CD c'est possible, on parlera donc de commutation, de tram, ou d'Ethernet full duplex, on verra pourquoi. Et donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, en parallèle, ça a permis aussi une augmentation de débit, et passer donc de 10 Mbps à 100 Mbps, à 1 Gbps, donc ça c'est possible sur du coax, du coax normal. 10 par seconde, c'est possible sur un coax un peu spécial. Et après, quand on va plus haut, on peut passer en fibre optique pour ne pas avoir de problème. Donc, mais on, on gardera cette architecture toujours autour de, de l'étoile. Donc ça, c'est devenu vraiment la, la règle pour, euh, pour les réseaux Ethernet. Alors, juste quelques petites règles de câblage. Donc, quand vous avez une prise RJ45, vous avez huit, euh, quatre paires torsadées, donc euh, de différentes couleurs. Et normalement ce que vous faites, c'est que vous avez un câblage droit qui va vous permettre de connecter les équipements, votre hub ou votre commutateur à votre station. Donc ce qu'on voit, c'est que normalement on n'a que deux paires qui sont utilisées, une paire en émission, une paire en réception. Et on a donc un codage relatif de l'information en différentiel entre le plus et le moins. Donc à partir de là... On a deux paires qui ne sont pas utilisées. Alors, certains peuvent l'utiliser pour alimenter un équipement. Donc, c'est ce qu'on appelle du PoE, Power Ethernet. Donc, soit on utilise deux câbles, ces deux câbles-là, pour alimenter un équipement. Par exemple, j'ai un point d'accès et je n'ai pas de prise de courant. Eh bien, je vais envoyer la tension sur ces paires-là. Et de cette manière-là, je pourrai alimenter mon point d'accès. On va aussi pouvoir l'utiliser, utiliser ces deux paires non, uti non utilisées pour monter en débit dans certains cas. Et donc les technos giga qu'on utilise, généralement, utilisent ces quatre paires. Alors si on utilise les quatre paires, évidemment, et qu'on faire du PoE, et bien dans ce cas-là, on va simplement, comme on avait parlé au niveau des, de Token Ring, on va utiliser ce qu'on appelle les courants fantômes, c'est-à-dire qu'on va ajouter une composante continue, au signal binaire et comme on est en différentiel et eh bien on peut continuer à coder de, de l'information au dessus de cette composante continue donc on peut à la fois alimenter un équipement et utiliser les quatre paires pour monter jusqu'aux gigabits par seconde alors dans la théorie dans les anciens équipements quand on veut interconnecter deux hubs entre eux et eh bien ou deux stations entre elles directement eh bien, dans les premières versions, on est obligé d'utiliser de, des câbles croisés. Donc là, vous avez le, le câblage de, de ces câbles. Alors, da, ces câbles-là sont généralement rouges, parce que si vous les branchez normalement, ben, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un peu du passé, parce que maintenant, de plus en plus d'équipements sont capables de détecter automatiquement s'ils ont besoin d'un câblage droit ou d'un câblage croisé. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser n'importe quel type de câble. Mais dans des situations un peu anciennes, faites attention à, à ce genre de choses, parce que si vous avez à relier euh, deux hubs entre eux, ou deux switches entre eux, eh bien, vous pouvez avoir à chercher un câble croisé pour, euh, pour le faire. Alors, au niveau du, du codage à 10 Mbps, eh bien, on va utiliser un codage qu'on appelle Manchester. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un codage Manchester Eh bien, on va utiliser une transition de 0 vers 1, pour coder un bit à 1 et on va utiliser une transition de 1 vers 0 pour coder un bit à 0. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, l'avantage de ce genre de choses, c'est que vous voyez, je passe, j'ai en permanence des transitions même si j'ai une longue séquence de bits à 1. Donc, chaque bit émis impose une transition, ce qui permet à l'horloge du récepteur de rester synchronisé sur l'horloge de l'émetteur. Alors, l'inconvénient, évidemment, c'est que si je suis à 10 mégabits par seconde, j'ai ici une modulation à 20 Mbps. Donc Puisque pour un signal, pour un bit, j'ai deux, deux signaux à émettre. Donc, à 10 mégabits par seconde, ça marche, mais quand on va monter à 100 mégabits par seconde, ça risque de poser des problèmes. Donc, si on regarde... Ethernet euh, 100 mégas. Alors plusieurs solutions. Soit vous avez un super câblage qu'on appelle catégorie 5. Donc votre bâtiment a été câblé pour faire du 100 mégabits par seconde. Et là vous n'aurez aucun problème, vous pouvez utiliser le câblage tel quel. Si par contre vous êtes sur du câblage per-torsadé pour la voix, eh bien on ne va pas être capable de le faire. Parce que ce câblage-là ne supporte pas le 100 mégabits par seconde. Alors vous avez deux technologies qui ont été définies. Vous avez donc euh, le 10base-T2 et le 10base-T4. Alors T2, comme son nom l'indique, on n'utilise que deux paires pour transmettre l'information. Par contre, ce que l'on va faire, c'est utiliser une modulation pour transmettre l'information, et cette modulation va être à 25 Mbps. Et derrière, on va pouvoir coder 2 bits à chaque fois. Donc de cette manière-là, on va pouvoir transmettre avec en plus des annulateurs d'écho, ce qui fait qu'on va utiliser la paire dans les deux sens, en émission et en réception. Donc on arrive ici, si j'ai mis dans ce sens-là à 50 Mbps, puisque j'ai deux signaux, deux bits à chaque fois par signal, je le fais également sur l'autre paire, je combine les deux et j'arrive à un débit de 100 Mbps. Donc ça, c'est une technologie, évidemment, c'est plus cher que la techno-standard, puisque là, il faut beaucoup plus d'électronique. Et l'autre solution, 10 base T4, dans laquelle on va revenir, on va aller sur une technologie half-duplex, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois émettre et recevoir. Dans ce cas-là, je vais avoir, comme dans le câblage de tout à l'heure, une paire en émission, une paire en réception. Mais si je suis en train d'émettre je vais pouvoir utiliser les deux paires non utilisées pour émettre plus d'informations. Si je suis en train de recevoir, eh bien, les deux paires non utilisées serviront pour la réception de l'information. Donc on a ce, ce genre de codage. Alors quand on a 8 bits, en fait ce que l'on va faire, on va coder avec un symbole tertiaire. On va avoir moins volts, 0V ou plus volts. Donc quand je suis avec 8 bits, j'ai 2 puissance 8, 2 pu... donc j'ai 256 valeurs possibles. Et ces 256 valeurs possibles, je vais le coder sur des symboles qui seront à 3 positions. Donc je vais utiliser 6 bits simplement pour les coder, puisque ça me fait 729 valeurs. Et donc de cette manière-là, je vais pouvoir diviser mon signal en trois paires, ayant un débit de 25 Mbps, mais je vais avoir un codage qui va me permettre de transmettre plus d'informations qu'un débit binaire et donc je vais arriver à mes 100 mégabits. Je vais arriver à 33 mégabits pour chaque paire et donc en total 100 mégabits. Évidemment là j'utilise tous les câbles. Je suis en full duplex, en half duplex pardon. Je peux émettre ou recevoir mais pas faire les deux en même temps. Mais par contre mon adaptateur coûte moins cher qu'un adaptateur 10 base 2. Donc ça c'était des technos de transition pour passer d'un câblage catégorie 3, c'est-à-dire adapté à la voie, qui marchait bien pour le 10 Mbps, mais qui est incapable de supporter le 100 Mbps. En catégorie 5, ce qui est le cas généralement des câblages actuels, on ne se, se pose pas les questions et on envoie donc directement des informations avec des, euh, euh, donc des, des, des, des tensions. Alors, comment on fait euh, quand même pour essayer de réduire Parce que si je reste en Manchester, 100 Mbps, ça me fait 200 Mbps. Eh bien, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle un codage 4B, 5B. C'est-à-dire que j'ai 4, 4, 4 bits binaires, pardon, ce qui va me donner 16 valeurs possibles. Et je vais les coder sur 5 bits. Donc ici, vous avez la table extrait du standard. Donc ici, on a, donc 5 bits, ça nous donne 32 valeurs possibles. Donc on en a choisi 16, qui correspondent aux 16 valeurs binaires. Alors si vous remarquez bien, vous n'avez jamais deux zéros, beaucoup de zéros consécutifs. Vous avez deux zéros consécutifs ici, et c'est tout. Donc, le nombre de zéros consécutifs va être relativement faible. Pourquoi Parce que derrière, on va utiliser un, code, un codage qu'on appelle MLT, qui va lui dire qu'à la bit à 1 est codé alternativement par euh, plus VV et moins VV. Donc ici par exemple j'ai deux 1 de suite à coder, donc je fais le premier plus VV, moins VV, ensuite j'ai un 0, je le code à 0. J'ai un 1, comme j'avais fait moins VV avant, je fais plus VV. Donc à chaque fois que je transmets un bit à 1, je fais une transition, plus ou moins VV. Quand je transmets un bit à 0, ben, si j'en ai plusieurs consécutives, je n'ai pas de transition. Donc, le codage 5B, 4B, 5B va éviter de retrouver une longue séquence de bits à zéro dans ce que je veux transmettre. Alors, on voit ici que le bit à zéro, en fait, c'est 4 bits à 1 suivi d'un bit à zéro. Donc, de cette manière-là, j'aurai toujours des transitions, mais j'augmente simplement de 25%. Donc là, je suis à 125 mégabauds comparé aux 200 MB qu'on avait avec Manchester. Donc, l'avantage la, de, de ce genre de choses, c'est qu'on réduit donc la vitesse de modulation par rapport à un câblage classique. Donc, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est essayer de décoder la valeur binaire qui a été transmise ici. Je ne sais pas si ça vous amuse, mais on va le faire. c'est la vitesse de modulation. C'est-à-dire qu'on a le bit par seconde qui est l'information la... binaire qu'on transmet par seconde. Et ensuite, si j'ai un... un signal, si par exemple, j'utilise une modulation où j'ai quatre valeurs possibles, je peux avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, j'enverrai à chaque modulation ici, j'enverrai deux bits. Donc, mon baud est divisé par 2 par rapport à ma valeur euh, binaire. Par contre, dans le codage Manchester, quand j'ai un bit à 1, j'envoie deux symboles. Donc là, je multiplie par 2 la vitesse de modulation par rapport à la vitesse de bit par seconde. Vous avez trouvé Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur Donc, si on reprend le signal binaire. On a cette valeur-là. Et ensuite, si on regarde, donc, si je ne me suis pas trompé, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 1, 0, 1, 0. C'est donc la valeur C. Et ensuite, etc., etc. Donc, vous pouvez retrouver donc, les, euh, les différentes séquences de codage. Alors, ce qui est intéressant dans le codage euh, de ce codage-là, c'est, vous voyez... Je vais mettre donc des mots de 5 bits. Sur ces mots de 5 bits, j'en ai j'ai 32 valeurs possibles. Et il n'y en a que 16 qui codent des valeurs binaires. Donc ça veut dire que j'en ai 16 autres qui ne sont pas utilisées pour coder des valeurs binaires. Et donc je vais me servir des 16 autres valeurs possibles pour coder des valeurs non-binaires. Par exemple, début de tram, fin de tram. Si vous vous rappelez, en... quand on avait vu HDLC, on avait un fagnon et on s'amusait à mettre un bit à zéro de temps en temps dans nos transmissions pour éviter que le fagnon se retrouve dans les données. Parce qu'on avait que des zéros et 1 pour coder l'information. Ici, on a des zéros et des 1 plus des choses qui ne sont pas binaires. Alors, par exemple, vous voyez quand on a que des bits à zéro. Donc, ça veut dire qu'on a 0 volt. On a... Donc, on a... Euh, le signal lost, bon, puisqu'on n'a plus de tension, on ne reçoit plus rien de l'autre, donc on peut considérer que c'est mort. Donc ça s'appellera le signal Q. On va avoir des symboles J et K qu'on utilisera pour déterminer un début. T pour déterminer la fin de la trame. Donc on va pouvoir coder des informations supplémentaires en 100 Mbps qu'on n'a pas, par exemple, dans l'Ethernet le, euh, 10 Mbps. Donc on verra ça par, par la suite. Alors, à 100 Mbps par seconde, je ne vous ai pas fait le catalogue de toutes, les, de toutes les versions pour la fibre optique, par exemple. Mais vous avez le FX qui est le classique, qui utilise un, un codage euh, donc, euh, multimode qui permet d'aller jusqu'à 2 km. Donc évidemment, 2 km, c'est si on n'a pas l'algorithme du CSMACD d'activer. Et puis sinon, on est limité à 400 mètres. Si on est avec l'algorithme du CSMACD, parce que cet algorithme-là va borner nos temps de propagation. Ensuite, on a des solutions, par exemple, euh, c'est le 100 base SX qui nous permet d'aller jusqu'à 500 mètres en monomode. Et sinon, on a des solutions beaucoup plus chères qui peuvent monter jusqu'à 10 km, voire 300 km sur certaines technologies. Donc là, je n'ai pas listé tout, mais vous pouvez euh, retrouver ces technos si ça vous intéresse. Alors, le 100, mégabits, le 100 mégabits, pardon, quand on monte au gigabit par seconde, eh bien, on a une solution, c'est de prendre des câbles de catégorie 7 et on va pouvoir monter au 100 mégabits sans problème. Malheureusement, tous les bâtiments étaient câblés en catégorie 5. Et ça coûte très cher de recâbler les bâtiments avec une autre norme. Donc, la norme qui est très en vogue au niveau d'Ethernet, c'est... Euh, sur cuivre, c'est de garder des cadres de catégorie 5, mais de mélanger les deux approches qu'on avait eues en, 10 basté, en 100 t 2 et en 100 t 4 cest c'est-à-dire utiliser les 4 paires torsadées au lieu de 2, en full duplex grâce à des annulateurs d'écho et du bon codage, et on va donc pouvoir de cette manière-là diminuer le débit, vous voyez, de 250. Mégabits par seconde, grâce à un codage, je vais redescendre à 125 mégabauds, qui va être une vitesse de modulation acceptable pour le, euh, pour le câblage. Je fais ça sur les quatre paires en simultané, et donc comme pour chaque symbole, j'ai plusieurs valeurs binaires, et eh bien en faisant l'addition, j'arrive aux gigabits par seconde. Donc cette solution, elle est notée 1000 bases T. <coughs> Faut faire attention, hein, des fois vous voyez 1000 basses TX, TX ça veut dire qu'on va utiliser la paire normale, catégorie 7, 10 bases T ça veut dire que l'on va utiliser ce type de codage sur le support. Et c'est la solution la plus populaire pour le giga. Donc si vous prenez les machines récentes, eh bien, vous aurez la possibilité d'utiliser un câblage classique et monter jusqu'au gigabit par seconde sur d'une centaine de mètres. Donc, voilà un peu l'évolution du, du giga. Et puis, sinon, vous avez les solutions avec, euh, avec fibre qui vous permettent, voyez, par exemple, le ZX vous permet de monter jusqu'à 70 km. Donc, vous avez d'autres euh, technologies. Alors, voilà un peu pour euh, l'approche technologique d'Ethernet. On reviendra un peu euh, à ça quand on regardera le format des trames Et... Mais avant, il faut regarder cet algorithme donc, qui, va, qui est à la base d'Ethernet, qui a fait son succès, même si maintenant on l'utilise presque plus. Donc c'est l'algorithme du CSMA/CD, donc Sense Multiple Access, Collision Detect. Alors Sense, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on écoute la porteuse, et la porteuse va nous donner trois états possibles. Le canal est vide. Il n'y a pas de transmission. Le canal est occupé. Il y a une transmission normale qui se produit. Ou le canal est en collision. Donc, il y a un événement anormal qui se produit. Alors, cette information, le canal est en collision, c'est quelque chose qui est spécifique au réseau câblé, au réseau avec des fils. Par exemple, si je prends un coaxial, eh bien on va avoir une certaine atténuation d'un bout à l'autre du support. Et la norme nous impose que l'atténuation du signal est toujours inférieure à la moitié de la puissance d'émission. Ce qui fait que quand je reçois quelque chose, le signal reçu est toujours supérieur à la moitié de la puissance d'émission standardisée. Et quand j'ai deux équipements qui émettent en même temps, eh bien, le signal reçu est toujours supérieur à la, à la puissance autorisée. Et c'est de cette manière-là que je vais détecter la collision. Donc, uniquement en regardant la puissance du, canal, du, du signal, on va avoir un chevauchement de plusieurs émetteurs. Donc, si vous regardez les premières normes 10-5, eh bien, le rayon de courbure du cas axial va être normalisé. Parce que si je tord trop un coaxial, je vais augmenter sa résistance et peut-être que je vais avoir une inténation supérieure à la moitié du signal. Et à ce moment-là, je ne pourrai plus détecter facilement les collisions. Alors ça, ça marche super bien sur un coax. Par contre, dès qu'on va passer en radio, ça ne va absolument pas marcher parce que la puissance que vous recevez d'un signal radio est très très faible par rapport à la puissance d'émission. Et donc quand vous émettez, vous êtes incapable de savoir si les autres émettent en même temps que vous. Donc ça, c'est un, un problème qu'on ne peut pas résoudre. En plus, en radio, on a les problèmes de stations cachées. Vous avez un mur qui empêche la propagation entre deux stations, mais en dehors du mur, eh bien, ces deux stations peuvent brouiller le message. Donc ça, en filet, on ne l'a pas puisqu'on a le câble qui, euh, qui passe partout. Donc, c'est pour ça que... Ici, en Ethernet de base, eh bien, on joue avec cette possibilité de détecter la collision pour pouvoir réparer la collision. Comme je disais tout à l'heure, en filaire, en, en sans fil, pardon, eh bien, on va essayer à tout prix d'éviter la, la collision avant qu'elle se produise avec d'autres techniques dont l'outil vous parlera. Donc, comme je disais, donc si, maintenant, une fois qu'on connaît l'état du, du canal... Si le canal on veut parler et que le canal est libre, alors on parle. Si le canal est occupé, eh bien on attend que le canal se libère pour pouvoir émettre sa trappe. Et si pendant qu'on émet, eh bien, on voit que notre puissance monte un peu trop, eh bien, c'est qu'il y a une collision. Et à ce moment-là, bah, on va prendre. On va arrêter. On ne va pas continuer à transmettre. On va, on va la laisser à quelques temps pour que tout le monde détecte bien qu'il y a une collision qui est un événement anormal qui s'est produit sur le support. Et ensuite, on va recommencer. Alors, c'est les slides dont je suis le, le plus fier. Donc, on va voir ce qui se passe quand on émet. Donc là, vous avez la station A qui veut émettre. La station A écoute le canal, voit qu'il ne se passe rien. Et donc, la station A va émettre ces données. Voilà, donc on a l'émission de, de l'information. Donc, ici, là, je vais couper parce que ça peut durer assez longtemps. Et une fois qu'on a fini, eh bien, le canal redevient libre. Maintenant, le cas normal, on, on revient ici à veut émettre. Maintenant, C veut émettre. Donc, C écoute le canal, voit qu'il y a une activité. Donc, C va attendre que cette activité se termine. Donc, voilà, C détecte la fin de transmission. Et donc, C va pouvoir émettre la trappe. Ainsi de suite. Donc, jusqu'à là, là. Alors, vous voyez ici, on a A puis C. Et donc, évidemment, dans le temps, on peut se dire qu'à ce moment-là, on a le signal Mais en même temps. Mais ce n'est pas vrai. Vu les délais de propagation, toutes les stations vont voir A puis C. Alors maintenant, évidemment, ça marche à tous les coups. On a des cas où on a un comportement un peu moins bon. Par exemple ici, A et C écoutent le canal, voient que le canal est libre, donc vont émettre. Et là, le signal se chevauche et donc on a la création d'une collision. Donc ici, A va détecter la collision, B, C va aussi la détecter. Donc, ils émettent que pendant une durée limitée pour être sûr d'avoir un signal de collision relativement long pour que les autres puissent le détecter. Et donc, la collision va être émise sur l'ensemble des stations. Donc là, évidemment, ça n'a pas marché. On s'est retrouvé avec donc, deux messages qui ont été perturbés. Alors... Une question importante, c'est quelle est, est-ce qu'il y a une taille minimale de, de trame que l'on doit utiliser Alors On va voir ça sur un exemple. Sans animation, ici, vous avez A qui émet une toute petite trame. Alors, si on regarde localement pour A, A va dire, j'ai émis ma trame, et c'est bon, il n'y a pas eu de problème, ma trame n'a pas eu de collision. Par contre, pendant son cheminement sur le réseau, eh bien, la trame de A peut être collisionnée par la trame de G. Donc, si vous êtes sur la station H, qui était le destinataire du message, eh bien, vous n'avez pas pu recevoir cette information parce que G l'a brouillée. Mais A n'est pas au courant de ce phénomène. Pour lui, tout s'est passé correctement. Il n'y a pas eu de collision. Alors... Ce que l'on va essayer de faire, c'est d'éviter ce genre de choses, parce que, évidemment, ici, on reçoit une collision. Mais on n'a absolument pas le moyen de faire la relation entre ce signal de collision qui nous arrive et le fait qu'il a été fait par A. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que quand on commence à émettre une trame, on voudrait être sûr qu'il n'y ait pas eu de collision pendant l'émission de cette trame. Et la solution qui a été retenue par Ethernet, c'est de dire, on va augmenter artificiellement la durée d'émission de la trame. Vous voyez, si après avoir émis mon information utile, j'avais continué à émettre n'importe quoi, eh bien, quand j'aurais reçu une collision, le signal de collision, il serait passé pendant l'émission de mon n'importe quoi, et donc j'aurais pu faire la corrélation entre le fait que ma... j'ai émis mes données et que mes données n'ont pas été reçues par tout le monde parce qu'elles ont été perturbées par une collision. Donc, phénomène un peu bizarre en domaine de réseau où d'habitude on essaye de minimiser la transmission, quels que soient les, les cas. Ici, en fait, on va allonger artificiellement la durée de transmission d'une trame pour être sûr que tout se passe bien. Alors, je vous rassure, hein, ça passe dans des microsecondes, là on est sur des durées de 51,2 microsecondes, donc c'est quand même des choses assez, assez rapides. Alors comment on fait ça Quelle est la bonne durée de cette période eh bien on va le voir sur le schéma. Donc on va prendre les deux équipements les plus éloignés du réseau et on va regarder le cas le pire. Donc, le cas le pire, c'est quand deux éléments équipés et les plus éloignés émettent. Donc, A émet sa trame. La trame arrive à G. Si G décide d'émettre un epsilon après la réception du message, eh bien, G n'émettra pas parce qu'il aura détecté une activité. Donc, le cas le pire, c'est quand G commence à émettre un epsilon avant l'émission du message. Parce que dans ce cas-là, on va créer... C'est au dernier instant, on va créer une collision et le message sera perturbé. Donc, la durée importante pendant laquelle j'émets et je risque d'avoir une collision correspond à deux fois le temps de propagation pour les équipements les plus éloignés. Alors, à partir de cette, de cette constatation, eh bien, on va dire que la taille minimale de la trame. Eh bien, correspond à une durée qui est, au moment de l'émission, deux fois le délai de propagation. Donc, si je suis à 10 Mbps, la norme va nous imposer des câblages type dans lesquels le délai de propagation maximum sera toujours inférieur, ou aller-retour, sera inférieur à 51,2 microsecondes. Donc, je n'ai pas le droit de faire des réseaux de 100 km de long, parce que si je fais un réseau de 100 km de long, même si mon codage physique le permet, le délai de propagation sera supérieur à 51,2 microsecondes. Donc je vais borner en distance mon réseau. Et à partir de cette durée, alors cette valeur de 51,2 microsecondes peut paraître assez bizarroïde, mais en fait, si on fait des calculs, quand on est à 10 mégabits par seconde, eh bien, ça correspond à une trame de 64 octets. Et donc, on va avoir deux contraintes en Ethernet, une taille minimum de trame et un, une taille maximum de réseau qui va donc être imposée pour justement avoir cette taille minimum de trame. Donc si j'ai par exemple euh, une durée de propagation beaucoup plus grande que 51,2 microsecondes, eh bien, à ce moment-là, la collision arriverait après le 64e bit, le 64e octet, pardon. Et donc, je la détecterai beaucoup moins bien. Donc, ce qui fait qu'on a ces contraintes qui sont imposées au niveau de la taille minimale. Au niveau de la taille maximum, l'algorithme du CSMACD va aussi avoir un impact. L Exemple le plus simple la collision tout à l'heure, on l'avait vu en disant, ce sont deux machines qui décident d'émettre en même temps. Alors ça, vous avez vraiment peu de chance que ça arrive. On est sur de la microseconde. Donc si vous voulez vous amuser à faire des collisions en appuyant en même temps sur les touches du clavier de deux machines, bah de toute façon la microseconde c'est trop petit et vous n'y arriverez pas. Donc il ne faut vraiment pas avoir de chance pour avoir une collision de cette manière-là. Donc on a d'autres méthodes un peu plus infaillibles pour créer des collisions. Et c'est par exemple à cause de l'algorithme du CSMA quand A émet, et eh bien B peut émettre veut vouloir émettre, il va détecter une activité. Donc, il va retarder son émission jusqu'à la fin de A. Et si C veut émettre, il va détecter une activité et il va retarder son émission jusqu'à la fin de A. Et qu'est-ce qu'on fait juste après Une collision. Parce que là, on a synchronisé les événements sur la fin d'une trame. Donc, ça, on ne peut pas y échapper. Par contre, plus, plus la trame est petite, plus la probabilité que ces événements arrivent sera faible. Donc, Ethernet impose une taille maximum de 1500 octets. Donc, on a une, de, une, taille de, une trame de taille minimum de 64 octets et une trame de taille maximum de 1518, parce qu'il faut rajouter 18 octets dans tête. Donc, ça, c'est ce que propose Ethernet. Alors, si vous le comparez à des technos comme Token Ring ou Token Bus, ce sont des, ou même le Wi-Fi, ce sont des tailles de trames très petites. 1500 octets, c'est ridiculement petit par rapport aux autres. Mais comme Ethernet est partout, eh bien, c'est une contrainte qu'on retrouve à peu près sur euh, tous les types de réseaux. Alors, c'est ce que je viens de dire ici. On a des contraintes de 64 taille minimum. 1500 pour la taille maximum. Alors, ces contraintes-là sont liées à l'algorithme du CSMACD. Donc, si je vais vers de la commutation, on a vu qu'on pouvait abandonner l'algorithme du CSMACD. Donc, on peut se dire que je vais abandonner toutes ces contraintes. C'est à peu près vrai, sauf que pour des raisons sentimentales, on va garder la taille minimum de 64 octets. Donc même si vous êtes sur un réseau 10 gigabits par seconde, vous émettrez toujours des trames de taille minimum 64 octets. Pourquoi Pour des raisons sentimentales, mais aussi de compatibilité avec l'existant. Si vous envoyez ça vers un deck qui date des années 70, eh bien il sera bien content de pouvoir communiquer avec vous. Donc cette taille de 64 octets était connue au début de la norme. On va essayer de la respecter. Alors 1500, c'est pareil, on va par la tradition, par habitude le respecter. Si vous allez dans un cœur de réseau et vous regardez la taille des trames ou la taille des paquets, vous verrez qu'elle est fortement liée à cette taille de 1500. Octets. Mais, en fait, il y a beaucoup de pressions technologiques qui font qu'on va essayer d'augmenter cette taille de trame. D'abord parce que c'est une valeur très petite. Quand vous recevez, vous avez un flux très important à émettre, vous allez être obligé de couper en plein de petites trames qui vont générer chacune une interruption et être traitées pour être recopiées de la mémoire de votre carte à la mémoire de votre machine. Généralement, vous n'arrivez pas à atteindre le gigabit par seconde parce que votre bus PCI va être le goulou d'étranglement. Donc, pour éviter toutes ces interruptions, ce que l'on va faire, c'est augmenter la taille des trames donc vous avez maintenant le standard qui vous propose d'aller jusqu'à 9 kilobits, donc des tailles de données de 9 kilos. Et à ce moment-là, ça vous permet d'aller vers des réseaux plus haut débit. Donc ça, c'est des cœurs de réseau. Vous avez des situations particulières où vous avez besoin de haut débit. et eh bien, vous allez bidouiller dans les configurations de vos drivers et vous augmentez la taille des trames avec le risque d'être incompatible avec de vieilles machines qui, elles, dès qu'elles voient une trame supérieure à 1500 commence à émettre des messages de warning sur toutes les consoles qu'elle qu trouve. Donc ça, c'est une possibilité d'augmentation, donc pour augmenter en débit. Mais ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on augmente en taille parce qu'on va augmenter l'encapsulation. Donc en particulier, quand on va mettre des VLAN, on va rajouter deux octets, euh, 4 octets, pardon. Donc là, on va augmenter de 4 octets la taille de la trame. Mais quand on va voir des technologies comme le Ethernet métropolitain, on va mettre de l'Ethernet dans de l'Ethernet, on va rajouter plein de trucs autour, et donc on va se retrouver avec des entêtes nettement supérieures qui vont faire des trames de plus grande taille. Donc la tendance est d'aller vers des trames de plus grande taille, même en Ethernet, mais on a l'inertie de toutes les machines, par défaut, qui sont configurées avec 1500 octets, et donc ça, ça réduit quand même cette tendance vers l'augmentation. Par contre, de 64 bits... On le garde. Alors maintenant, autre, euh, autre question, c'est qu'est-ce que je fais quand j'ai une collision Donc on reprend le, le schéma de tout à l'heure. J'ai A et C, qui, B et C qui émettent en même temps et qui font une collision. Donc si B et C continuent à émettre en même temps, eh bien on aura toujours des collisions. Donc il va falloir les départager. Alors ce que l'on fait c'est que l'on va avoir un, un compteur qui va compter le nombre de collisions que la trame a reçues. À la première, on va tirer entre 0 et 1, une valeur qui va nous donner le nombre de fois 51,2 microsecondes que l'on va attendre. Si on a encore une collision, au lieu de tirer entre 0 et 1, on va tirer entre 0 et 3. Si on, notre trame subit encore une collision, on va doubler cet espace entre 0 et 7. Ainsi de suite, jusqu'à la dixième tentative. Donc, à la dixième tentative, on va se retrouver, en, à trouver, tirer un nombre entre 0 et 1023. De la dixième à la seizième tentative, on reste entre 0 et 1023, tirer si le nombre au hasard. Et, après la seizième tentative, on abandonne en disant, euh, le réseau ne marche pas. Donc, euh, désolé, mais je n'ai pas réussi en revenir. Donc, en général, tout se passe bien et vous arrivez à émettre avance. Alors, Ici, par exemple, on va supposer que B tire la valeur 0 et que C tire la valeur 1. Donc, dans ce cas-là, B va émettre tout de suite et C va attendre une euh, 51,2 microsecondes avant d'émettre. Donc, comme B a attendu 51,2 microsecondes, il va détecter une activité et va attendre que B ait fini pour transmettre. Maintenant, pas de chance, on a A qui veut réémettre à cet instant-là. Donc, qu'est-ce que l'on fait ici On refait une collision. A, c'est sa première tentative, donc A va tirer une valeur entre 0 et 1. B, C, c'est sa deuxième tentative, donc il va tirer une valeur entre 0 et 3. Donc, dans l'exemple, ici, on suppose que C tire la valeur 3, et que A tire la valeur 1. Donc, on va avoir un temps vide, puisque A avait tiré 1, donc on a un silence, et ensuite, A va pouvoir émettre sa trame. Donc là, on va supposer que c'est une toute petite trame de 64 T. Ensuite, on va avoir un silence, et ensuite, on va avoir C, qui va pouvoir émettre sa trame. Alors, vous voyez on ne respecte pas l'ordre, puisque C voulait émettre bien avant A, et ici, A est passé, avancé. Donc on n'a pas de garantie de séquencement à ce niveau-là, mais ce n'est pas très gênant puisque c'est des stations indépendantes et ils ne savent pas trop ce qui se passe sur le support. Par contre, ce qui est intéressant de voir, et ça c'est un, mé un mécanisme de régulation que vous avez en CSMA, que vous n'avez pas par exemple dans HaloA, dont J Xavier Lagrange vous parlera, donc c'est, plus mon réseau est chargé, plus mon risque de collision est important. Et plus j'ai des collisions, plus j'attends à vendre retransmettre. transmettre. Et plus j'attends à, à, à vendre retransmettre, transmettre, plus je libère de la bande passante pour que les autres puissent émettre. Et donc de cette manière-là, on arrive à peu près à réguler les transmissions sur, euh, sur un réseau éternel. Donc voilà cet algorithme euh, qu'on appelle BEB, Binary Exponential Backoff que l'on va rajouter derrière, donc, euh, les réseaux Ethernet. Alors, quand on monte en débit, ce qu'il faut voir, c'est que l'augmentation de débit de 10 à 100 Mbps ne veut absolument pas dire l'abandon du CSMA. Le CSMA, on va le retrouver jusqu'au Gigabit par seconde. Donc, on a le droit de le faire. Après, est-ce que vous avez intérêt à le faire la réponse est non parce que vous allez perdre en souplesse de câblage parce que le CSMA nous impose des règles de câblage très strictes avec des délais de propagation importants, enfin qui vont avoir une importance et euh, donc on a plutôt intérêt à s'en débarrasser le plus vite possible avec justement des techniques comme, euh, comme la commutation. Alors... Mais si on suppose qu'on gardait, les, et on peut, hein, des, des, des équipements le font, on garde du CSMA à 100 mégabits par seconde. Alors on va se retrouver avec un paradoxe amusant, c'est si je veux garder cette contrainte d'avoir des réseaux de 2,5 km et un délai de propagation de 51,2 microsecondes. Comme j'ai un délai de propagation de 51 microsecondes et que je vais 10 fois plus vite, la taille minimale de ma trame va être 10 fois plus grande. Donc je vais avoir une taille de trame minimum de 140 octets. Ce qui est complètement ridicule. Parce que j'ai une trame de 10 octets à émettre, en Ethernet 10 base euh, euh, 2, je la mets en 51,2 microsecondes, je passe une technologie 100 seconde. je reste à 51,2 microsecondes. Donc je mets na... beaucoup plus de n'importe quoi derrière, mais je n'ai pas augmenté en débit. Ça marcherait pour les gros, filles, les gros trams, mais les petites trams, on ne gagne rien. C'est même pire, parce que si je passe de 100 Mbps vers 10 Mbps, je vais mettre une, une trame de taille minimum 640, et là, je n'ai aucun moyen d'éliminer le n'importe quoi, et donc je vais mettre 10 fois plus lentement ma trame par rapport à 104 euh, octets. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Qu'est-ce que va faire la norme Eh bien, c'est nous dire que la, la durée de propagation, donc maximum, la durée de propagation maximum va passer de 51,2 microsecondes à 5,12 microsecondes. Donc, je divise par 10 la propagation. Comme je suis à 10, j'ai augmenté par 10 la vitesse, je reste sur des tailles de trame de 64 octets des deux côtés. Et donc c'est ce que je vous disais, 64 T ça va être la taille de trame minimale que l'on va retrouver partout. Par contre, diviser d'un facteur 10, la durée de propagation, ça veut dire que je dois diviser aussi à peu près d'un facteur 10, la taille de mon réseau. En Ethernet 10 seconde on avait une superficie de 2,5 km. Ici, on va passer à 250 mètres. 250 mètres, ben, c'est plus qu'il n'en faut, puisque quand on regarde les carrés de câblage utilisant le coaxial, entre la prise dans mon mur et l'armoire de câblage, j'ai au maximum 100 mètres. Donc, entre deux prises, j'ai au maximum 200 mètres. Je rajoute quelques temps de propagation liés à la traversée de mon répéteur, et je rentre bien dans ce moule de 250 m. Donc, L'augmentation de débit, si je garde le CSMACD, va se conduire par une réduction de la taille de mon réseau. Si j'enlève le CSMACD parce que je passe sur des technologies euh, étoilées, alors là, j'enlève toutes les contraintes de câblage. Alors, maintenant, quelques questions auxquelles vous devez répondre, pour voir si j'étais clair. Est-ce qu'on a garantie... Est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 km de long en, en Ethernet partagé, donc avec CSMACD Non J'ai bon. Euh, est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 cm de long Oui. Est-ce qu'avec un Ethernet en mode commuté, est-ce qu'on peut faire un réseau de 10 km de long Oui. Parce que dans Ethernet commuté, on va enlever l'algorithme du CSMACD. Et donc, à partir de là, je vais enlever toutes les contraintes liées à la propagation par l'algorithme du CSMACD. Donc, si mon adaptateur physiquement est capable de m'envoyer un signal jusqu'à 10 km, eh il n'y a pas de problème. Je pourrais le, le faire. Est-ce que je peux faire un réseau de 10 cm de long Bien sûr. Ça, rien ne m'empêche. Est-ce qu'on est obligé d'émettre 64 bits, donc la taille minimum de trame, quand on est en mode en commuté, vu qu'on peut enlever l'algorithme du CSMA Alors, oui non. En théorie, on pourrait. Puisqu'on n'a plus d'algorithme de CSMA, donc on n'a plus de longueur de taille de trame minimale. Puisque c'est une contrainte imposée par CSMA. Par contre, pour garder une compatibilité avec des équipements qui, eux, iraient sur le partagés, parce que je peux commencer, l'émetteur peut être sur un réseau commuté, donc derrière un switch, et émettre sa trame, mais derrière, on peut se retrouver avec un coaxial pour le destinataire, et ici, on aura cette, cette contrainte de 64 octets. Donc, pour prévoir ce cas, on émet quand même des, des trames de taille minimum 64 octets, même si nous, personnellement, on est sur un réseau euh, co commuté. Alors, est-ce qu'on a la garantie qu'une qu trame sera émise après euh, en moins de... Est-ce qu'on a une, la garantie qu'une trame sera émise en moins de 16 tentatives Non. On n'a aucune garantie qu'une trame sera émise en Ethernet. Et ça, c'est un des des critères qui n'a pas plu à General Motors, parce que quand on est sur un atelier flexible, qu'on veut qu'on appuie sur un bouton, qu'on actionne un actionneur en envoyant un message, et bien on veut que ce message arrive. Et Ethernet ne vous offre aucune garantie. Il suffit d'avoir 16 collisions sur notre trame et la trame ne sera jamais une. Donc c'est pour ça que des technologies alternatives, comme le Token Bus, avaient été créées. En pratique, ça passe à tous les coups, donc euh, si on a cette collision de suite, c'est vraiment qu'on manque de chance. Est-ce que l'algorithme du CMA-CD garantit que les trames seront transmises dans l'ordre où elles sont soumises à la couche MAC Non, c'est ce qu'on a vu, hein, le cas où A double C, puisque on va nous, peut-être, après une collision, attendre une très longue période de temps, et donc toutes les autres stations qui vont avoir des nouvelles trames à émettre, pour pouvoir s'insérer pendant cette période de temps. Est-ce que ces MACD peuvent être utilisés sur les technologies sans... Donc sans -TX et 1 giga 1000 baste TX? Oui, pas de problème. On peut le faire, mais ça ne sert à rien parce que vous allez perdre en performance à cause de l'algorithme du CSMA. Donc, on va terminer par la commutation, voir un peu comment ça marche. Donc, je reprends le, le schéma du hub, donc là, j'ai un hub, et quand une machine émet un message, par exemple, la machine 6 vers 5, que fait le hub, on l'a vu, il ben... va, oups, ah, c'est pas prévu, donc, que fait le hub, il transmet le, le message sur tous les ports, toutes les machines qui ne vont pas reconnaître leur adresse de destination vont rejeter la trame. Seules 5 reconnaissent son adresse de destination et transmet l'information au couches supérieures. Alors, on va dire que ça c'est du gâchis. Parce que j'ai ici des supports qui sont dédiés entre la machine et le hub. Et là on passe son temps à recopier l'information vers des équipements qui vont la rejeter. Donc... L'idéal, ce serait que s'il si s'envoie son information, que l'équipement d'interconnexion soit assez intelligent pour n'envoyer que vers 5. Et en faisant ça, eh bien, on pourrait imaginer avoir autant de, de, de communication simultanée que d'équipements. Donc, vous voyez ici, je ne change pas mes équipements, je garde le même câblage. Je change juste mon équipement, mon hub. Et à la place, je mets un computateur, un switch. Et le switch, c'est un pont. Donc, en écoutant le trafic, il va apprendre que 6 est connecté ici, 7 est connecté ici, 1 est connecté ici, ainsi de suite. Donc, à chaque port, il va apprendre l'adresse de la machine qui est en face. Et quand on envoie une trame, il ne l'enverra que vers le bon destinataire. Donc ici, je multiplie par 5. La capacité de mon réseau par rapport à un hub, puisqu'avec un hub, je pouvais mettre qu'une seule trame à la fois, ici je peux en émettre 5 de manière simultanée. Est-ce que je suis un bon vendeur de switch Je vous ai convaincu de passer vers le switch Ouah, wow, c'est cher, mais. Mais pour le prix, hein, vous avez beaucoup plus de ventes passantes. Et pas besoin de refaire le câblage. Enfin plein d'avantages. Alors ce qu'on peut imaginer aussi, c'est si on regarde, on peut même aller plus loin, ici on considère qu'on a un réseau Ethernet. Notre réseau Ethernet est limité à deux équipements, le switch et la station, et ensuite on ponte entre ces deux équipements. Donc ça veut dire que si je laisse l'algorithme du CFMACD sur la station, quand le switch émet, la station ne peut pas émettre parce qu'elle détecte une activité. C'est qui est complètement stupide, puisqu'on a une ressource dédiée. On a une paire en émission, une paire en réception. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est désactiver l'algorithme du CSM cd dans les équipements, et en désactivant l'algorithme du CSM dans les équipements, ben, bah, quand le switch est né, la station peut émettre en même temps. C'est donc ce qu'on appelle du full duplex. Alors, full duplex, c'est une manière positive de dire suppression du CSMACD. Et donc, de cette manière-là, c'est encore mieux parce qu'on peut avoir des, des communications dans tous les sens. Alors, est-ce que je vous ai encore convaincu Mon switch, vous par 5, même par 10, puisque tout le monde peut parler avec tout le monde. Alors, c'est vrai, mais je vous ai un peu menti. Parce que cette vision de réseau où tout le monde parle avec tout le monde, ça n'existe pas. En fait, ce que vous avez dans les réseaux, c'est que tout le monde parle avec le routeur parce que vous voulez, tout, toutes les machines veulent sortir vers l'internet. Tout le monde parle avec le serveur de fichiers parce que vous voulez avoir euh, des accès aux, à des fichiers. Tout le monde parle avec l'imprimante. Mais généralement, les équipements entre eux ne se parlent pas. Ou de, de très rares exceptions. Ce qui fait que, en fait, on va se retrouver avec plutôt des trafics comme ça. 6 parlent vers le routeur, 7 parlent vers le routeur, 9 parlent vers le routeur, 10 parlent vers le routeur. Tout le monde parle vers le routeur. Et quand j'avais mon switch, quand j'avais mon hub, pardon, ça c'était impossible. Parce que quand 6 parlait avec le routeur, toutes les autres savaient que je parlais avec le routeur et tout le monde se taisait. Maintenant personne ne sait que 6 parle avec le routeur. Et donc tout le monde va pouvoir parler avec le routeur en même temps. Donc ici, on va avoir un trafic de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, euh, 70 Mbps, par seconde qu'on va devoir éliminer sur un lien à 10 Mbps. par seconde. Problème classique des baignoires. La mémoire se remplit et au bout d'un moment, on perd des pecs, on perd des trappes. Donc là, mon comportement de switch, il n'est pas si génial que ça. Parce que avant j'avais un réseau qui faisait du contrôle de flux naturellement grâce à l'algorithme du CSMACD. Et là, je viens de tuer ce contrôle de flux et je crée des boulots d'étranglement de où il y a des risques de perte de trame. Alors, comment on résout ça Eh bien, une solution, si j'ai des équipements qui sont encore en CSMACD, ben, j'envoie un préambule. 0,1 0,1 0,1 donc un préambule qu'on trouve en début de trame, qui ne contient pas vraiment d'informations, mais qui va servir à synchroniser. Mais surtout, les, les algorithmes de CSMA/CD qui sont encore actifs dans ces stations vont détecter une activité et donc vont se taire. Bon, là, je n'ai pas gagné énormément par rapport à Hog. Au lieu d'émettre la trame, j'émets un préambule. Mais bon, c'est un moyen de faire du contrôle de flux. Et généralement, ma première tendance que je vais avoir quand je vais mettre ce genre de technique, c'est de me mettre en full duplex. Et si je suis en full duplex, ben, j'ai beau recevoir des péambules, ça n'empêche pas d'émettre en même temps. Et donc, je vais encore avoir ce problème. Alors, la, seul, la seule solution qui a été proposée, enfin, il y a deux solutions. La première, c'est quand la mémoire du switch se remplit, eh bien on a une, une trame particulière qu'on appelle un message pause. Qui peut être généré par le switch et envoyé à tous les équipements. En disant, taisez-vous, parce que ma mémoire est saturée, j'arrive plus à suivre toutes ces communications en même temps. Donc, un peu de silence le temps que je vide ma mémoire. Donc, ça, c'est une solution de faire du contrôle de flux qui a été définie par I3E. Par contre, évidemment, ce n'est pas une très très bonne solution parce qu'au niveau performance, eh bien, on va se taire de temps en temps. Donc la meilleure solution bah, c'est d'augmenter le débit. Et quand vous avez un équipement euh, donc important, vous avez un routeur, et bien vous pouvez passer en mille T. Et de cette manière là vous allez pouvoir écouler tout le trafic. Évidemment si votre routeur est connecté à 20 Mbps par seconde à l'internet, bah vous faites juste déplacer le problème et les paquets, les trams ou les paquets seront perdus au niveau du routeur. Bon, mais ça c'est plus le problème du switch, c'est euh, un autre problème. Donc, Normalement, quand vous allez concevoir votre réseau, eh bien, vous allez avoir un niveau de collecte, mettons, à 100 ou 1 gigabit par seconde, qui va vous permettre de récolter le trafic. Alors vous allez avoir multiples échasses statistiques qui fait que tout le monde ne va pas émettre en même temps. Par contre, les liaisons vers les équipements qui sont utilisés par une grande majorité d'utilisateurs, eh vous avez intérêt à mettre des liens de, de plus gros débit. Alors, je vous propose d'arrêter là, et la peine dans 15 jours, on regardera le format des trams Ethernet.